Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous verrons comment associer vos voeux au code secret des nombres 3, 6 et 9 de Nikola Tesla afin d'amplifier la demande et d'accélérer leur réalisation. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'importance de bien demander est la base d'un souhait qui se réalise. Et maintenant, associer ce souhait au pouvoir de la loi du code secret 3, 6 et 9 de Nikola Tesla pour être exaucé. Vous n'aurez besoin que de 5 minutes par jour. Est-ce que vous pensez que vos rêves méritent 5 minutes par jour Alors, écoutez ce qui suit et soyez exaucés. Nikola Tesla, un des plus grands génies de la science, les précurseurs de l'énergie alternative, était particulièrement passionné par les chiffres 3, 6 et 9. Et ce serait lui donner bien peu de crédit, vu son intelligence, que de parler de TOC ou de superstition. Et d'ailleurs, à propos, il a dit, « Si vous connaissiez la magnificence du 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers ». Alors, il y a toute une explication mathématique que je vais passer ici. Mais si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je vous ferai une vidéo spécialement à ce sujet. Mais concernant vos souhaits, les vibrations des chiffres 3, 6 et 9 vont beaucoup vous aider. Premièrement, écrivez votre souhait sur votre carnet à souhait. Ou sur un parchemin avec une plume de corbeau et votre sang. <rire> je plaisante, évidemment. Non, écrivez votre souhait sur votre carnet. Comme nous l'avions vu, le mieux est de dédier un carnet spécialement à vos rêves. Et tous les matins, écrivez votre souhait, trois fois. N'oubliez pas, quand vous l'écrivez, mettez-y l'émotion, l'intention. Visualisez-vous en train d'être dans, déjà en situation. La relation dont vous rêvez, la somme d'argent que vous désirez, peu importe le souhait que vous avez à faire, visualisez-vous comme si vous y étiez. Et la visualisation sans l'émotion ne suffit pas. Donc commencez par remercier. Soyez toujours dans la gratitude. Par exemple, remercier pour ce travail extraordinaire qui vous apporte tant de joie, de satisfaction, de liberté financière, de gens passionnants que vous avez trouvé telle année. Mettez une date. En l'écrivant trois fois, vous initiez déjà cette énergie. Elle se met en place. Vous activez ce code secret. Vous démarrez la journée en initiant l'énergie sur votre vœu. Au moment où vous l'écrivez, soyez focalisé dessus. Ne pensez pas à autre chose. Puis aux alentours de l'heure du déjeuner, Reprenez votre carnet et écrivez votre souhait six fois. L'énergie aura déjà été initiée le matin. Vous sentirez une énergie différente à midi, vous sentirez que c'est amplifié. Une fois que vous avez mis le focus sur votre souhait en écrivant, après vous retournez dans votre journée, laissez aller les choses, laissez les choses se mettre en place. Et avant de dormir, écrivez-le neuf fois encore. Le mieux est de le faire juste avant de dormir. Comme ça vous allez dormir avec ce feeling positif, vous en êtes imprégné. Donc le matin, trois fois, vous initiez cette énergie positive sur un souhait. Au déjeuner environ, à peu près, hein, six fois, vous l'amplifiez. Vous amplifiez cette énergie. Le soir, avant de dormir, vous allez dormir avec l'énergie de votre vœu. Vous mettez en place les actes pour qu'ils se réalisent. N'oubliez pas, votre réalité intérieure crée votre réalité extérieure. pour compléter le cercle 3, 6, 9 le lendemain pour recommencer encore et encore 3, 6, 9. C'est un pouvoir puissant qui vous permet d'atteindre vos rêves. Faites-le pendant 33 jours, puisque 3 plus 3, ça fait 6, ou mieux encore 45 jours. 4 plus 5, ça fait 9, c'est encore mieux. Vous allez voir, votre vie va commencer à se transformer. Et faites-moi savoir en commentaire si vous l'avez fait. Et dans 33 jours ou 45 jours, dites-moi si ça s'est réalisé ou si vous avez vu quelque chose qui a évolué dans le sens de votre objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de... Cliquez sur le petit pouce en dessous de liker et de partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière.